cette vidéo pour vous présenter une nouvelle extension du groupe facebook grenier du joueur donc qui concerne à la fois les ludistes et les rôlistes et cette extension donc vous permet euh, de, de présenter vos petites annonces dans euh, dans un métavers en 2D comme vous le voyez là actuellement sur euh, l'application Gatterton et ce métavers vous permet d'afficher bah, vos annonces mais surtout de rencontrer en visio en audio voire en messagerie instantanée euh, vos acheteurs et vos ou vos vendeurs Suivant le statut que vous avez. Donc, on se base sur les, les petites annonces qui sont sur le grenier du joueur, et on les, on les intègre dans, euh, dans ce métavers. Donc, c'est une ville qui s'appelle où euh, C'est un jeu multijoueur, à donjons et dragons, dans un monde persistant. Voilà. Donc, c'est une vaste ville. Il y a beaucoup à explorer, à découvrir. Et euh, comme dans, dans tout métavers, il y a du RP et du HRP, c'est-à-dire du roleplay, bah, les joueurs, les, les personnages, les aventures qui se passent dans cet univers Donjon et Dragon. Et il y a euh, le hors-roleplay, le HRP, le, le monde réel, donc, et euh, les deux peuvent se côtoyer. Donc ce. Ce marché eh bien, va vous permettre d'y de... mettre vos annonces. Là, je vous ai mis un exemple. Vous avez un petit point vert là, sous l'avatar. Et quand vous vous en approchez, l'intitulé de l'annonce apparaît. Et vous tapez X, vous obtenez le lien. Et vous l'ouvrez dans Facebook. Et vous avez le contenu de l'annonce correspondant. Voilà. Donc c'est vraiment euh, le B à bas de l'usage dans, dans Gafferton. -Gaffer euh, je propose, comme euh, bah, je suis aussi gestionnaire de, de cet univers, euh, bah, que pour les dix premiers euh, qui proposeront leurs annonces, et donc euh, de rencontrer soit leurs euh, acheteurs, soit leurs... Euh, soit leur euh, leur vendeur euh, euh, les, euh, les annonces pourront avoir lieu euh, pourront être matérialisées sur ce marché couvert voilà au moins pour les dix premiers ensuite euh, moi je proposerai une, une offre euh, euh, je crois que ce sera 1 ou 2 euros en fonction je verrai euh, pour, pour publier des annonces dans cet univers. Voilà. En sachant que donc tous les, tous les visiteurs auront accès aux annonces, mais ça vous permet surtout de, bah, déjà de retrouver l'annonce en binôme avec l'acheteur, le vendeur. Et puis ensuite, vous pouvez aller euh, vous poser dans une taverne. Il y en a une, c'est une auberge. Voilà, l'auberge du marché vous vous posez et puis vous pouvez discuter euh, voilà sachant que vous voyez en vidéo ou par le chat ou en audio seulement comme vous voulez et ça fonctionne euh, sur un téléphone mobile et sur une application euh, enfin, sur un, un ordinateur donc euh, voilà c'est euh, l'idée c'est que toute la communauté puisse se retrouver euh, voilà dans cet univers et euh, échanger créer voilà, comme le font euh, tous les passionnés des cultures de l'imaginaire. Voilà, contactez moi par euh, les commentaires, tout simplement, via Grenier du Joueur ou via le, la description de la vidéo, où je mets également un lien, euh, un lien qui vous fait atterrir directement dans le marché parce que le, le, le monde est vaste que vous ne vous perdiez pas. Et, euh, et on en discute dans les commentaires, soit de la vidéo, soit sur le grenier du joueur. A bientôt